Salut les rôlistes, aujourd'hui, chronique du dragon hors série, on va faire ensemble un petit tuto de réalisation de fiches de personnages en chevalet. Alors, moi c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à faire, tout juste, pour préparer ma campagne Les Ombres de Yoxodot. L'objectif aujourd'hui est de réaliser des fiches de personnages en forme de chevalet. Alors j'en ai réalisé quelques-unes en prototype, hein, que vous pouvez voir ici sur, sur mon écran. Donc le principe est d'avoir une fiche de PNJ sur laquelle on peut présenter euh, donc la description de notre PNJ à nos investigateurs, à nos joueurs, hein, avec le nom optionnellement euh, en deux fois, euh, afin, afin qu'éventuellement, premièrement, il soit présenté sans son nom. Donc moi j'ai même laissé quelques lignes pour qu'il puisse prendre des notes. Et euh, du côté maître des jeux, comme vous pouvez le voir, eh bien du coup, on se retrouve avec le nom, euh, la description, et hein, toutes les statistiques ou informations dont le maître des jeux peut avoir besoin pour ses PNJ. Donc là, ce ne sont que des prototypes, mais on va voir ensemble comment en réaliser. Je suis donc sur mon ordinateur et on y va Tout d'abord, il faut que j'extraie les fiches de PNJ de la campagne. Donc, il faut les scanner et ensuite faire un découpage grossier. Bon, pour attaquer notre découpage grossier, donc j'ai commencé par scanner le livre, ce qui n'est pas forcément toujours facile quand il y en a 4 sur la page, par exemple. Donc là, on a notre exemple de feuille. J'utilise le logiciel The Gimp. Il est bien évidemment possible de faire la même chose avec d'autres logiciels propriétaires dont je ne citerai pas les noms, mais The Game suffit amplement, il est très fonctionnel, et puis surtout il est libre, open source et gratuit. Donc je prends l'outil de sélection rectangulaire, donc là on a notre feuille avec deux personnages, je découpe le premier, donc là il faut faire un petit peu attention, vous voyez c'est pas tout à fait droit, quand il y a des... quand on scanne en fait, c'est pas parfaitement droit, donc pas hésiter à prendre un peu plus large que ce qu'on a besoin, c'est un découpage grossier, hein, moi, pour que je puisse travailler. Donc je coupe, je crée une nouvelle image, peu importe sa dimension, je supprime le fond dont on n'a pas besoin, et je colle mon personnage. Enfin, image, ajuster le canevas au calque, maintenant l'image ne fait que la dimension euh, exacte de ce que j'ai découpé. Et enfin, exporter, donc moi je garde le numéro de l'ordre dans lequel j'ai scanné, donc c'est-à-dire 21, plus le nom du personnage, Rabi McLaren. Voilà, oui, remplacer, exporter. Voilà, on peut fermer. Donc là, ce qu'il me demande de sauvegarder, c'est parce que je viens d'enregistrer l'image, hein, mais c'est bien euh, le, le canevas sous, euh, sous GIMP, ce qui n'a absolument aucune utilité pour moi, donc on ne sauvegarde pas. Enfin, je découpe le deuxième personnage de la même façon, en prenant un petit peu plus large. Je coupe et cette fois, pas besoin de prendre une nouvelle image puisque c'est le dernier de la page. Je supprime, je recolle et à nouveau, ajuster le canevas au calque. Exporter. Donc c'est 21 Jamie McNabb. C'est exporté. Et voilà une fois le découpage grossier des PNJ effectué, il m'a fallu convertir les personnages de la V6 euh, pour la campagne en V7. Donc ça c'est une étape bien évidemment optionnelle, euh, mais moi j'ai eu à le faire, donc je vous ai illustré comment je fais. Ça prend quelques instants seulement. Donc une fois le, le découpage grossier de mon PNJ effectué, il va falloir que je passe par la conversion du PNJ, puisque c'était une campagne de Cthulhu V6, en des stats correspondant à Actulou V7. Alors évidemment, selon le jeu ou euh, le type de système pour lequel vous utilisez ce tuto, cette étape est peut-être optionnelle. Mais je prends deux minutes pour en parler, étant donné que son détour a quand même eu de l'amabilité de fournir dans le livre du gardien de la V7, des éléments permettant de convertir les PNJ, les monstres et les investigateurs, évidemment, de la V6 anglaise ou française vers la V7. Donc ça va aller très vite. Ici, dans un fichier texte, j'ai euh, un modèle que j'ai déjà utilisé pour le prototype. Et enfin, à gauche, j'ai donc mon découpage grossier d'un personnage. Alors j'ai essayé de choisir un PNJ peu important euh, dans la campagne des ombres de Yoxatot, afin hein, de spoiler le moins possible euh, les joueurs qui viendraient à regarder ce tuto. Donc on commence. Euh, eh bien, Je vais recopier donc la description. Alors le nom, euh, évidemment, je le recopierai, mais directement dans Game, je vous montrerai ça juste après. Pour ce qui est des caractéristiques, euh, pour passer de la V6 à la V7, bah, c'est assez simple. Euh, la, dans la V7, les caractéristiques sont simplement passées en pourcentage, et donc euh, bah, il suffit de multiplier la caractéristique d'origine par 5. Si les personnages ou les investigateurs viennent de la V6, c'est encore plus simple. Grâce aux valeurs dérivées de prestance, endurance, etc., bah, vous avez directement votre calcul qui est fait. Donc je vais me contenter de recopier tout. En ce qui concerne les valeurs dérivées, le mouvement, par exemple, pour les PNJ, il est indiqué qu'il est inchangé. Bon, de toute façon, il n'est pas très difficile à calculer. Si la force et la DEX sont supérieures à la taille, c'est 9. Si c'est 1 des deux, c'est 8. Et si les deux forces et DEX, sont inférieures à la taille, comme c'est le cas ici, et eh bien, le mouvement est 7. Euh, la chance, donc, il faudra très certainement la tirer au dé. L'impact et la carrure, eh bien, moi, je les ai recalculés. Ils disent qu'on peut les laisser inchangés. Bon, un impact de plus 2 ça correspond à plus 1 D4 à l'impact et plus 1 en carburant. Pour les compétences, hormis celles qui auraient disparu entre la V6 et la V7, qui feraient des points supplémentaires à répartir, eh bien les compétences sont globalement les mêmes et il suffit de les recopier. Bon là par exemple, culture artistique, je crois qu'elle n'existe plus dans la V7, ça n'a aucune espèce d'importance, surtout pour, euh, pour le PNJ en question, mais euh, de toute façon pour des PNJ, ce n'est pas vraiment très grave d'avoir des statistiques qui n'existent plus, hein, le, le système euh, basique est suffisamment pliable. Voilà, il y a même des compétences complètement inventées qui ne devaient pas être, exister dans la v non plus, être à l'heure au boulot. On va la laisser. Voilà, donc en ce qui concerne les langues, il n'y en a aucune de préciser chez lui. Hein, on je pense qu'on va lui laisser euh, l'anglais, et puis ça devrait suffire. Alors l'anglais, sur basé sur l'éducation, on va mettre 50%. Les armes, donc il a la bagarre et un revolver de calibre 32. 32. Ouais, il gagner un petit peu de place sur la page, moi je mets tout en une ligne comme vous pouvez le voir, ça change pas énormément, hein. ça reste très lisible les dégâts puis la compétence, bon ça permet de gagner quelques lignes, j'ai certains PNJ qui, euh, qui avaient beaucoup de, de compétences ou, euh, ou de langues à noter, ce qui laissait plus beaucoup de place pour les armes, donc bagarre euh, c'est euh, désormais corps à corps. 1D3 plus 1D4, le plus 2 indiqué ici correspondait à son impact, l'impact est maintenant d'un D4 en V7, donc c'est 1D3 plus 1D4. Et voilà pour la conversion d'un personnage de V6 en V7. Voilà, donc on a les statistiques nouvellement converties en V7 d'une part, et le scan d'autre part, plus on sait ce qu'on veut faire, alors c'est parti. Donc ici nous avons les statistiques recopiées, et dans The Gimp, on va essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la version terminée. Je ne vais pas vous le montrer longtemps parce que ça pourrait spoiler. Mais voilà, l'objectif est que sur une page A4, on obtienne 4 petits personnages avec les noms en double, les informations pour le maître des jeux de ce côté-ci et une, une zone de notes et l'illustration pour les investigateurs. Ou pour les joueurs. On a un nouveau fichier The Gimp, euh, dimension A4. Moi, j'ai ensuite tiré quelques lignes pour la zone de notes optionnelle que j'ai laissée à mes joueurs. Donc, j'ai choisi de prendre le machiniste puisque c'est un PNJ de la campagne qui vous spoilera le minimum. Hein. On va réaliser une de ces fiches et il n'y aura plus qu'à reproduire la chose en seconde. Donc j'ai affiché une grille afin de réaliser quelque chose d'assez carré dans l'alignement et dans le partage de la feuille. Donc je suis allé dans Image, Configurer la grille, et dans The Gimp on trouve ici l'espacement entre chaque quadrillage, et j'ai mis 620 pixels, euh, puisque c'est ce qui correspond à un quart d'une feuille A4. Donc on se retrouve avec un découpage très propre, n'hésitez hein, pas à faire affichage, afficher la grille si c'est nécessaire. Alors nous voilà avec notre Bob machiniste qui a l'air de faire la gueule. Je prends l'outil Sélection Rectangulaire, et je viens découper le portrait au plus près. N'hésitez hein. pas à faire un petit zoom avec contrôler et la molette de la souris afin de récupérer. Alors, donc là, on rencontre le problème de base. Donc, on rencontre ici le problème de base avec notre pauvre Bob machiniste qui fait la gueule. C'est que le scan, ça n'est pas droit. Donc, on va découper avec l'outil lasso, à main levée, c'est ça. Je vais prendre les quatre coins de l'illustration. Voilà, est bien refermé. Je coupe. Je colle à nouveau la sélection flottante en nouveau calque. Ce qui me permet de la déplacer. Donc comme elle n'est pas tout à fait droite, on va la, la modifier à l'aide euh, de l'outil de rotation. Hein. Je clique dessus et je bascule légèrement. Ça devrait être à peu près droit ensuite si je vois là que j'ai laissé un morceau du cadre je prends l'outil de gomme tout simplement je vérifie d'être sur le bon calque et j'efface ce petit trait inopportun voilà alors le portrait est pour les joueurs et n'oublions pas dans les deux cases du dessus ici c'est ce qui sera de l'autre côté du chevalet donc tout ce qui doit être placé pour les joueurs doit être inversé alors, je m'aligne avec le quadrillage parce que l'intérêt était d'avoir découpé en quatre, mais également de pouvoir s'aligner afin que bah, toutes les fiches aient euh, le portrait globalement à même hauteur. Donc, j'utilise l'outil de retournement. Je le retourne verticalement, bien sûr. Ne pas oublier d'utiliser l'outil de retournement dans le sens horizontal également lorsque vous, vous préparez euh, quelque chose qui va être retourné, plié. Hein, sinon... Sur l'image là, ça n'est pas forcément très flagrant, mais avec le nom, ça l'est beaucoup plus. Alors ensuite, je prends mon outil de texte pour noter le nom du personnage. Euh, Taille 48, pourquoi pas. Il s'agit de Bob, le machiniste. Voilà. J'ai mon calque texte que je vais dupliquer afin de l'avoir une fois de mon côté pour le MJ et une fois du côté des personnages. Dupliquer le calque. Je prends mon outil de sélection afin de mettre le nom au-dessus de la photo et mettre le deuxième nom du côté du meneur de jeu. Alors à nouveau, pour les joueurs, il va falloir inverser le nom et c'est là qu'on va pouvoir voir avec l'outil de renversement l'inversion verticale le rend totalement illisible et qu'il faut absolument appliquer l'inversion horizontale en plus. Voilà, et là c'est tout de suite lisible si on se, si on vient à retourner le papier. Donc les statistiques, moi je les avais recopiées à la main pour mes prototypes là, mais je vais donc ne pas en avoir besoin puisque je les ai copiées avant. Donc je peux tout de suite supprimer le calque de l'image. Et récupérer la description de Bob le machiniste. Copier. Ici, je prends mon outil. On va se mettre en noir et en plus petit quand même. Je colle la description. Euh, il est nécessaire d'aligner un petit peu au quadrillage afin de tenir euh, sur le format euh, marque-page. Hein. Donc. Voilà, quelques petits réalignements à faire éventuellement. Quelques espaces ou jouer un tout petit peu avec les tabulations éventuellement, mais ça reste vraiment pas grand chose. Donc ça demande juste de petits ajustements, euh, quelques minutes seulement. Hein. Alors comme c'est le côté des statistiques, si c'est vous le maître des jeux, bah, n'hésitez pas à faire sauter des choses que vous, qui vous semblent inutiles ou à en rajouter. Moi, j'avais songé, effectivement, pour des PNJ qui auraient une description, enfin, des statistiques plus courtes, à indiquer une légère description physique ou personnelle ici, ce qui m'éviterait d'éventuellement devoir retourner dans le livre. Donc, tout est aligné. J'ai le nom deux fois. Il ne me reste plus qu'à faire de petits ajustements. Je vais faire fusionner le nom vers l'image. Je mets le calque de l'image juste en dessous du calque du nom. Je fais fusionner vers le bas, et ainsi vous pouvez remarquer voilà, que le nom reste accroché. C'est devenu un seul calque, et c'est plus facile à manipuler. Voilà pour un personnage, il ne reste plus qu'à reproduire l'opération avec un autre trois fois, afin de remplir la feuille, de l'imprimer, et puis un petit coup de ciseau, et vous voilà avec des fiches de PNJ extrêmement pratiques à utiliser. Pour ma part c'est la première fois que je fais des je fiches de PNJ de ce type mais je l'ai vu à une table auprès d'un maître des jeux que je côtoie et euh, bah, depuis je suis convaincu que c'est extrêmement pratique. Hein. Euh, toutes les informations sont immédiatement accessibles que ce soit pour les investigateurs, euh, les joueurs, ou pour le meneur de jeu. J'ai je euh, personnellement pris le loisir de laisser quelques lignes de notes alors le risque c'est que ce ne soit pas pratique. Hein. De l'autre côté de l'écran, euh, les joueurs vont avoir du mal à écrire contre l'écran. Ils peuvent bien évidemment pas prendre la fiche de PNJ ainsi, euh, donc je pense que ça se limitera peut-être probablement à deux trois mots clés ou même simplement un numéro correspondant à leur note. Fops, tu fais quoi En ce qui concerne le nom des PNJ, n'hésitez pas à laisser un espace plus net que celui-ci entre le portrait du PNJ et son nom, et ce qui vous permettrait éventuellement de d'abord faire rencontrer votre PNJ sans son nom, voire avec un, un nom erroné, et, et ensuite de donner la vérité à vos joueurs en adaptant le pli juste... Fops tu fais quoi La chronique du dragon. En si sur la création d'un chevalet de PNJ et est terminée. Merci de l'avoir suivi Si là. vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et si vous la trouvez utile, et surtout, partagez-la avec tous les rôlistes autour de à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique du dragon d'ici là, portez-vous bien. Ciao les rollistes. Coucou. Je suis très très très dragon. Et alors On se voit oui. un peu tout